Merci à vous tous d'être présents ce soir. Donc comme le, le titre l'indique, on va parler de population marine et on va parler de connexion. Alors, je veux, je veux bien avoir... Voilà. Donc on va regarder comment les populations marines peuvent être connectées entre elles. Donc on va juste démarrer en se mettant d'accord sur ce qu'on va appeler une population. Alors on va rester dans quelque chose de très simple, on ne va pas essayer d'inventer trop de choses. Donc on va considérer qu'une population c'est simplement un groupe d'individus qui appartiennent à la même espèce et qui vont occuper un même territoire, une même aire géographique qui sera plus ou moins étendue, donc des populations plutôt sur de grandes étendues ou des choses très très restreintes. Et puis on va se placer dans le contexte d'une discipline qui s'appelle la dynamique des populations, euh, au sein des, de, de laquelle on va simplement s'intéresser aux variations de ces populations, comment elles se maintiennent, comment elles évoluent, et notamment comment leur effectif, donc leur taille, va changer au cours du temps, et puis s'intéresser aux mécanismes qui vont expliquer ces variations d'effectifs. Alors... Grosso modo, l'effectif de la population, il va augmenter ou diminuer alors à travers différents processus. Les naissances qui vont augmenter l'effectif, les mortalités qui vont le diminuer. Et puis, on va avoir des arrivées et des départs d'individus qui vont aller ailleurs ou venir d'ailleurs. Donc, on aura d'abord l'émigration, donc des, des individus qui vont quitter la population et l'immigration avec des individus qui vont arriver dans la population à partir de d'autres populations environnantes. Et donc, ce sont ces migrations qui vont euh, assurer le, le mouvement des populations. Donc, ça va être des mouvements de dispersion. Et puis, ce qui va découler, la, la résultante de cette dispersion, c'est ce qu'on va appeler la connectivité et qu'on peut préciser démographique ici, puisqu'on va échanger euh, au départ des individus. Alors, la dispersion, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental en écologie, puisque c'est ce processus qui va permettre le maintien des populations existantes. Hein, c'est par ce biais-là que des nouveaux individus vont arriver, des, des, des juvéniles, ou pas seulement d'ailleurs, mais notamment des juvéniles. La dispersion va permettre les échanges génétiques entre les populations et donc homogénéiser génétiquement ces populations. Donc on, on va limiter la spéciation, puisque vous savez que si jamais à un moment des populations n'échangent plus, bah au bout d'un moment, alors évidemment sur des, des échelles de temps relativement longues, eh bien on va pouvoir avoir apparition de deux espèces séparées, lorsque deux populations séparent. La dispersion va permettre de coloniser de nouveaux habitats, c'est-à-dire l'espèce n'était pas forcément présente là au départ, mais eh bien, va pouvoir augmenter son aire de distribution grâce à la dispersion. Elle va jouer un rôle important dans la résilience de ces populations après des perturbations. Alors la résilience, c'est quoi bah, C'est tout simplement la récupération de la population sur une durée plus ou moins importante après qu'elle ait subi une perturbation. Alors ça peut être la destruction d'habitats, ça peut être des proliférations d'espèces qui vont entraîner la disparition d'autres. Donc euh, voilà, la, la, la dispersion va jouer un rôle là-dedans. Donc ça, c'est des choses un peu fondamentales sur, euh, sur l'évolution des populations, mais ça va être également très important pour des, des problèmes de gestion de l'environnement, notamment en biologie de la conservation, par exemple pour le, le maintien d'espèces de, patrimoniales, pour la gestion d'espèces exploitées, et puis pour la gestion des espèces introduites, dont, on, dont tout ça, on va en reparler petit à petit. Hein, donc au niveau des espèces introduites, ça va permettre de comprendre, par exemple, comment une espèce introduite va proliférer, euh, comment elle va étendre son aire de distribution. Donc euh, voilà, dans, dans, dans l'heure qui vient, on va aborder un petit peu ces, ces différents aspects. Alors on va démarrer parce que voilà, je vous parle de dispersion, mais bon, à quelle échelle, à quelle échelle on, on va se placer Bien En fait, c'est très variable selon les groupes, selon les espèces. Donc là, vous avez un petit, un petit graphique bon, qui, qui commence à dater, hein, puisque c'est issu d'un article de 2003, mais qui vous montre qu'on a une grande variabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir des distances de dispersion qui peuvent aller de quelques mètres à dizaines de mètres jusqu'à des distances de dispersion qui vont être de plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres. Alors évidemment, les, les champions un petit peu là-dedans, c'est plutôt les poissons, parce qu'eux, ils vont avoir des, des capacités de nage relativement importantes, donc il va leur permettre de, de se déplacer sur de grandes distances. Mais même ce, qu ce que je vais continuer à appeler invertébrés, invertébrés bintiques, c'est-à-dire qu'ils vont vivre sur le fond, eh bien même eux, de manière un peu surprenante, vont éventuellement pouvoir se disperser sur des distances relativement importantes. Et puis on verra également que c'est variable au sein même des espèces. Donc on va s'intéresser surtout aux invertébrés ce soir, je parlerai très peu de poissons, et donc on va se demander un petit peu comment des, des espèces comme la moule, donc là vous avez un, un rocher couvert de moule, hein, c'est ce qui était dans le petit résumé de cette conférence, comment une espèce qui vit comme ça en permanence fixée sur son rocher va pouvoir se disperser éventuellement sur des distances aussi importantes alors, on, peut, on se pose la question pour la moule, mais on pourrait se poser la question pour l'huître, évidemment. Et puis, pour tous les petits organismes marins, comme les vers qui vivent en fruits dans le sable, etc., qui ne sont pas dotés de, de capacités de déplacement euh, leur permettant de faire des milliers de kilomètres. Alors, on va démarrer par ce qui est le plus spectaculaire. Hein. On, va, on va démarrer par la dispersion à grande distance. Et on va commencer par ce que j'ai appelé les grands événements euh, climatiques ou catastrophiques. Et j'ai choisi pour ça l'exemple du, du tsunami de, de Fukushima en 2011. Donc, euh, vous vous rappelez sans doute hein, un, un, un séisme d'une du, magnitude de 9 sur l'échelle de Richter qui a entraîné un tsunami, qui a entraîné beaucoup de dégâts. Et parmi les dégâts, bah, beaucoup de débris, des débris qui vont, qui vont être en mer et qui ont été euh, transportés euh, le, à, à travers l'océan Pacifique pour atteindre les côtes nord-américaines. Et donc, euh, ces débris ont transporté avec eux plusieurs centaines d'espèces, donc environ 300 espèces qui étaient fixées euh, donc, euh, sur, sur ces débris. Donc, vous avez ici des chiffres hein, sur différents points d'arrivée. Donc, ça, c'est le, le nombre d'espèces présentes. Et donc, c'est un moyen euh, assez rare, mais très, euh, très important qui a permis, qui permet la dispersion à travers un océan. Donc, c'est ce que des gens peuvent appeler le méga-rafting, mais peu importe, ça déplace vraiment des espèces sur de très grandes distances, et c'est à l'origine de euh, nombreuses introductions biologiques. Alors ces débris, à quoi ils ressemblent Il eh ben, y a un peu de tout, ça va de, de, de, de pans entiers de pontons de, de ports de plaisance, sur lesquels, bon, ici, vous voyez surtout des algues, mais il y a aussi euh, des organismes animaux qui peuvent, qui peuvent se développer. Et puis, bah, ça va sur des, des objets beaucoup plus petits, tels que ce flotteur, sur lequel, là, vous voyez une, une petite patelle, et donc, bah, tout ça va dériver dans l'océan et amener beaucoup d'espèces. Alors, par exemple, ici, je vous ai représenté les différents, les différents groupes et puis bah, le nombre d'espèces ici qui ont été transportées. Donc, on voit que ce qui domine, c'est les mollusques hein, avec près de, de 60 espèces. Et puis ensuite, on a des, des anélites, donc des vers marins, des anémones. Euh, on va avoir ici des éponges, euh, quelques échinodermes. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Là, vous avez en vert les espèces qui sont déjà connues de la zone. Donc ici, la zone nord-amérique. Donc ça veut dire que toutes ces espèces-là qui ont été transportées sur ces débris n'étaient pas présentes, ne sont pas présentes sur la côte nord-américaine et donc ont été introduites par ce biais de, de dispersion à grande distance. Donc ça, c'est des événements quand même relativement rares. Hein Mais des débris, il y en a tout le temps. Donc, pour assurer la dispersion sur de grandes distances, eh ben, il y a aussi des tas de débris, débris plastiques, débris organiques, qui vont transporter également des organismes et donc qui vont être dispersés selon les courants, selon les vents. Alors, un, un autre phénomène de transport à grande distance, eh ben, c'est ce qu'on appelle la forésie. C'est un gros mot pour di juste dire qu'on va transporter des animaux sur d'autres animaux, donc notamment euh, les tortues et les baleines. Donc les, les carapaces de tortues sont connues pour abriter pas mal d'organismes. Donc vous avez ici bon, quelque chose d'assez spectaculaire, ce n'est pas toujours comme ça évidemment, mais vous avez des gros gastéropodes là, qui sont fixés sur, sur la tortue. Et évidemment, quand la tortue va partir en migration pour, pour la, la reproduction, par exemple, et rejoindre des sites de nidification, bah, elle va transporter avec elle ces animaux. Et vous voyez que les tortues peuvent, peuvent parcourir de grandes distances. Là, vous avez le trajet de deux tortues qui ont été suivies au cours de deux années différentes. Elles vont traverser la Méditerranée. Vous avez d'autres trajets ici avec des tortues qui sont capables de traverser le Pacifique. Donc là, on voit bien que euh, ça, va être, ça peut être régulier et on va transporter ces organismes sur de très grandes distances. On va également avoir des processus de dispersion à grande distance qu'on va appeler assistés. Et assistés, ça veut dire sous-entendu assistés par l'homme. Et ça, c'est quelque chose de bien connu puisque c'est à l'origine de nombreuses introductions biologiques. Alors, les introductions biologiques, c'est quand on va amener dans une zone, une espèce où elle n'était pas présente et on va être en dehors de son aire de distribution et en dehors de ses capacités de, de déplacement naturel. Alors bah, dans, les, dans les introductions biologiques via la dispersion assistée, on a d'abord les introductions volontaires. Donc là, l'homme a volontairement importé des espèces, alors notamment des espèces d'intérêt aquacole. Hein, on a, on a l'exemple de l'huître creuse et il fallait bien remplacer celle qui a disparu par, par une autre espèce. Donc une introduction volontaire, et puis on a les aquariums aussi. Alors généralement, tout se passe bien jusqu'à ce qu'il y, qu y ait un échappement éventuel et donc qui peut, qui peut participer à la dispersion de, des espèces. Et puis ensuite, on va avoir les introductions accidentelles. Alors les introductions accidentelles, elles peuvent être liées aux introductions volontaires. C'est-à-dire que quand vous, vous importez une espèce dans, dans une zone où elle n'était pas présente, généralement, il n'y a pas qu'elle avec. Il y a d'autres espèces accompagnatrices donc là, j'ai une petite illustration qui est simplement une, une coquille d'huître plate. Et bien, sur la coquille d'huître plate, vous avez ici des petites capsules qui correspondent à des pontes de gastéropodes. Donc, si vous transportez l'huître plate, vous vous transportez avec le petit gastéropode. Alors, vous allez aussi importer des pathogènes, etc. etc. Donc, c'est un phénomène d'introduction accidentelle. Évidemment, on ne le voulait pas, mais potentiellement, on a participé à la dispersion de, de ces organismes. Le trafic maritime est très connu lui aussi pour, pour disperser des espèces sur des très grandes distances. Vous avez ici une carte qui représente l'intensité du trafic maritime dans les différents océans du monde. Donc on voit par exemple que l'Atlantique, il y a des, des, des autoroutes hein, qui, qui transportent des marchandises, mais aussi euh, malheureusement, ou voilà, peu importe, mais aussi malheureusement, des espèces. Alors, des espèces qui vont pouvoir être transportées, notamment sur la coque. Donc là, je vous ai mis des images d'organismes de, qui sont transportés sur la coque de Ferry. Alors les navires de commerce, ils, ils, ils atteignent des vitesses tellement importantes qu'il n'y a pas grand-chose quand même sur la coque, hein, pas, pas de très gros organismes, sauf dans des endroits qui sont relativement abrités. Donc là, vous avez une anode hein, avec, avec quelques, quelques moules dessus et des hydraires, mais vous avez aussi euh, ce qu'on appelle le tube des tambeaux, qui est en gros le, le trou dans lequel l'arbre d'Élise va, va traverser la coque. Et là, c'est quelque chose, une zone assez abritée, et vous avez euh, des moules de grande taille qui vont pouvoir se, se développer à l'intérieur. Alors, qui dit moule, dit le byssus, Vous savez, ces petits filaments là qui, qui servent à, à la moule à s'accrocher sur son rocher, qui, qui créent en plus un, un micro-habitat dans lequel d'autres petits organismes, des bivalves, des amphipodes, donc, euh, qui sont des petits crustacés, qui vont pouvoir euh, habiter euh, dans, dans, dans cet endroit et, euh, et être transportés avec, euh, avec les moules, donc sur la coque des navires. Et puis, vous avez aussi des, des bateaux de plaisance. Alors là, bon, c est, c est, vous avez une coque avec un bateau qui ne doit pas sortir beaucoup parce qu'il est, il est vraiment euh, très... Euh, très, comment dire, colonisé par, par des acidies Donc, c'est la Sionne. Mais voilà, potentiellement, un bateau de plaisance va aussi transporter avec lui des espèces de port en port. Donc, ça fait partie des mécanismes de dispersion à distance plus ou moins, plus ou moins importante. Donc, transport sur la coque des navires, mais pas seulement. Les, les organismes peuvent être aussi transportés dans, dans ce qu'on appelle les ballastes. Alors, les ballastes, vous avez une photo ici de, de l'intérieur d'un ballast vide. Donc, c'est des, euh, des réservoirs qu'on va pouvoir remplir d'eau. À l'heure actuelle, c'est de l'eau. Bien avant, c'était du, du, du sable, par exemple, mais là, c'est de l'eau. Et donc, il va servir au navire à, à s'alourdir. Par exemple, s'il est, euh, est avide, eh ben, il, va, il va se remplir, de, il va remplir son, son ballast d'eau. Enfin, ses ballast d'eau. Vous avez ici une image d'un bateau qui ballaste ou déballaste. Euh, je pense qu'il ballaste en fait, jusqu'à jusqu ce que ça déborde. Donc, euh, Voilà. Et quand il va pomper de l'eau pour, pour remplir ses ballasts, eh il, euh, il va aussi aspirer euh, les, les organismes qui vivent dedans. Et ce qu'on peut trouver, par exemple, dans ces ballasts, bah, c'est des individus adultes ou juvéniles. Donc c'est par exemple ce que vous avez là, là qui, qui ressemble un peu à rien. Mais Ce qui ressemble un peu à rien, c'est la même chose que ça. C'est des acidies, c'est l'acione, mais à un stade juvénile, et puis qui est hors de l'eau, donc il n'est il est pas très beau à voir. Mais donc potentiellement, cet individu deviendra adulte et pourra éventuellement se reproduire et relarguer sa descendance dans l'eau de zones où il n'était pas présent avant. Et puis on va aussi trouver dans l'eau, dans le plancton qui est contenu dans l'eau, ce type d'organisme qui, qui est un stade larvaire microscopique. Ici, c'est un, une larve de, de polyquette. Et donc, il va pouvoir être aspiré dans, dans le ballast et ensuite relargué dans un, dans un autre port et donc favoriser la dispersion. Donc là, je vous ai présenté euh, cette larve. Eh bien, on, va, on va maintenant parler beaucoup de ces larves qui sont vraiment le vecteur majeur de la dispersion, et notamment la dispersion naturelle. Donc là, on a vu un petit peu ce qui, qui n'était pas forcément naturel ou qui était à grande, à grande échelle. Là, on va maintenant plutôt passer à des choses qui vont se passer à des plus petites échelles et naturelles. Donc, euh, la larve, bon, elle peut être dans, dans les ballast, mais elle va aussi être dispersée par les courants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une larve eh bien, Je vous ai représenté ici le cycle de développement d'un organisme que sans doute vous connaissez, qui est la crépidule. Donc C'est ce, ce gastéropode dont les individus s'empilent pour former des chaînes qui va changer de sexe au cours de sa vie. Donc, généralement, les, tous les individus de la base qui sont plus gros sont des femelles. Et au sommet, vous avez des individus plus petits qui sont des mâles. Et puis, au milieu, bah, des, des organismes, des individus qui sont en train de, de changer de sexe. Donc, elle se reproduit euh, par euh, de la copulation. La fécondation a lieu sous la mer, sous la coquille de la mer. Et elle va incuber ses embryons dans des petites capsules pendant quelques jours, quelques semaines, et au bout de ces quelques jours, quelques semaines, elle va libérer ces embryons qui vont devenir des larves et qui vont rester dans la colonne d'eau pendant quelques jours, quelques semaines, avant de se métamorphoser et de revenir sur le fond pour s'installer sur, sur des chaînes de, de crépidules et, et continuer le cycle. Alors si on regarde la moule ou l'huître, c'est pareil, c'est pareil à la différence qu'il n'y a il n'y a pas d'incubation, hein. on va avoir une émission des, euh, des gamètes dans l'eau, la fécondation dans l'eau, mais une fois que la fécondation va être faite, l'embryon va, va devenir une larve qui va rester dans la colonne d'eau. Alors la, la larve de crépidule, vous l'avez euh, en image ici, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc euh, une fois qu'elle est dans l'eau, évidemment, elle va pouvoir être dispersée par, euh, par les courants. Alors, toutes les larves, la plupart, ont une taille qui est, on va dire, comprise entre 100 microns et 1 mm. C'est histoire de, de fixer les choses, hein. il, y a, il y a des différences, mais voilà, on, est, on est à peu près dans cette échelle de, de taille-là. Et puis, elles peuvent avoir une morphologie relativement similaire à l'adulte. Donc, si on regarde la larve de crépidule qu'on a vue juste avant, là, si on la regarde de profil, en fait, on voit que c'est bien une coquille qui va être. Elle a une coquille qui, a, qui est spiralée, donc on a vraiment un petit escargot. Si on regarde les bivalves, euh, donc là, vous avez une larve de bivalve. C'est un peu la même chose qu'un bivalve adulte. Hein, C'est-à-dire que la coquille, elle est formée de deux valves qui s'articulent euh, euh, par une charnière. Et puis, bah, elle, va, elle va se déplacer comme ça. Alors ici, je vous ai, montré, je vous ai mis euh, l'image par microscopie électronique d'un juvénile de moule. C'est juste pour vous montrer qu'en en fait, on, on arrive bien à distinguer les différents types de coquilles. Vous avez ici la partie qui correspond au juvénile qui a grandi. Et toute cette partie-là, qui apparaît plus claire à, à, à l'écran, c'est la coquille de la larve. Donc tout, tout ce qui s'est passé là, c'est pendant sa phase pélagique, pendant qu'elle est en train de disperser. Et puis, si on regarde bien ici, juste à l'apex, là, on a encore une, une forme un peu différente, et c'est la coquille, la toute première coquille faite par la larve, et qui est faite au départ d'un seul tenant. Donc là, ça ressemble à, ça ressemble à un vivage classique. Et puis là, je vous ai mis aussi une, une petite larve de polyquette, donc un ver marin, Grosso modo, ça ressemble à un ver marin avec, euh, avec ses petites soies ici. Et puis, on a d'autres larves qui, par contre, elles, alors là, ne ressemblent absolument pas aux adultes. Donc là, je vous ai mis une, une larve d'étoile de mer, enfin, deux larves d'étoile de mer, le, le plus jeune stade ici. Hein, là, on ne voit vraiment pas que ça va donner derrière une, une étoile de mer. Et puis, un stade ici euh, qui est proche de la métamorphose. Donc, vous avez ici euh, la structure larvaire avec les bras larver. Et puis, en fait, ce qui, ce qui est plus sombre ici, c'est le, le juvénile de l'étoile de mer. Qui, va, qui est en train de se métamorphoser sur la larve et qui va, qui va partir sur le fond après. Et puis le dernier exemple, c'est la larve de balane. Donc les balanes, euh, c'est ces petits cônes-là qui sont présents sur les rochers euh, à marée basse. Alors ce pas des patelles, hein, c'est des crustacés des, qu'on qu appelle des, des balanes, des crustacés cirripèdes. Et eux, quand ils vont, quand ils vont naître, eh bien, au départ, ils vont avoir cette forme-là. Donc une petite larve de crustacé qui est reconnaissable avec ces, ces petites cornes-là. Je ne sais pas si vous les voyez très bien, mais en tout cas, elle a deux petites, deux petites cornes. Et au cours de son développement, elle va se métamorphoser pour donner ce deuxième type de larve. Donc là, on a un organisme qui va faire deux, deux larves très différentes. Alors, il y a plus de stades, de stades que ça, mais on a vraiment deux grands types. Et donc ça, c'est la larve cypris, et c'est elle qui va aller s'installer après sur le fond. Et je pense que j'ai oublié de vous dire, ça, c'est une larve qu'on appelle le stade noplius. Donc là, on a vraiment des choses qui ne ressemblent pas du tout euh, aux adultes. Donc ces larves, elles ont des capacités de nage limitées mais elles ont des capacités de nage quand même. Donc je, je vous montre une, une petite vidéo d'une larve ici de crépidule. Donc vous allez voir qu'elles ont un petit organe cilié qu'on appelle le vélum. Donc vous avez, vous avez un type de battement assez particulier de ces cils. Ça, ça va lui permettre de s'alimenter. Donc de temps en temps, vous allez voir des petites particules qui vont se balader, qui vont être entraînées par, par les cils de, de, du vélum. Et puis ça lui sert aussi à nager, à avoir en tout cas des mouvements dans l'eau. Vous avez ici un, un opercule qui permet de fermer la coquille avec un, un petit pied ici. Vous avez euh, ici, on voit le, le cœur battre. Et puis vous avez ici tout ce qui est rouge, là, c'est euh, l'estomac et la glande digestive. Et vous pouvez peut-être apercevoir qu'à l'intérieur, là, ça bouge, ça tourne. C'est parce que, en fait, comme, comme les adultes, la larve, elle a un petit stylet cristallin. Donc c'est une petite baguette translucide qui tourne à l'intérieur de, euh, de l'estomac et qui va participer à broyer les aliments. Alors les aliments, ici, sont rouges, tout simplement, parce qu'on la nourrit avec une micro-algue une micro rouge, donc, qui permet de, de, de bien visuer la, la partie digestive. Alors, dernière caractéristique importante de la larve, bah, c'est qu'elle vit dans un habitat complètement différent des adultes, puisque les adultes sont benthiques, en tout cas pour les exemples que je vous donne, et la larve, elle, elle est pélagique, c'est-à-dire qu'elle fait partie du zooplancton. Et donc, du fait d'être dans, dans la colonne d'eau, eh elle va être dispersée, par les courants marins, et c'est ce qui va nous intéresser dans, dans les minutes à venir. Et donc là, on va essayer de voir un petit peu comment on peut étudier, comment on peut mesurer cette dispersion qui est, comme je vous l'ai dit au départ, un paramètre important de la dynamique des populations. Alors on va avoir différents types de méthodes qui sont complémentaires, donc l'idéal, c'est d'en appliquer plusieurs, et qui vont répondre à des choses un petit peu différentes. Alors on va avoir à disposition des modèles, des modèles de transport de larves qui vont permettre d'avoir la dispersion potentielle. On va se demander où peuvent aller les larves. Mais on n'a pas garanti qu'elles vont aller s'installer ici. Donc on a des outils plutôt de type marqueur génétique donc qui sont basés sur la génétique des populations qui vont permettre de valider les échanges, de mesurer plus ou moins leur intensité, d'avoir une idée de la distance de dispersion. Et puis pour certaines approches, éventuellement de déterminer l'origine d'un individu qui va s'installer dans une population, Donc ce que j'appellerais les recrues. Et puis enfin, on verra la microchimie de la coquille larvaire qui, elle, va vraiment nous aider, alors en théorie, mais on verra que ça, ça peut marcher, nous déterminer l'origine des recrues. C'est-à-dire, j'ai un individu, je ne sais pas d'où il vient, et la méthode est à même de nous donner une, une indication de là où, où elle vient. Donc on voit des, des approches différentes. Euh, des, des, des choses différentes obtenues à partir de, de ces différentes méthodes. On va, on va commencer par la modélisation. Hein. C'est de la modélisation qu'on appelle couplée biologie-physique et vous verrez que ça, ça a son importance. L'objectif c'est quoi bah, C'est de modéliser le transport larvaire, c'est-à-dire où vont les larves. Alors, on, va, on va regarder une petite, une petite simulation de, de dispersion euh, qui est faite sur les larves de, des hermelles. Les hermelles, c'est ces, euh, ces petits polyquettes euh, ces petits polyquettes ici qui vivent dans des tubes, qui forment des récifs, notamment dans la, dans la baie du Mont-Saint-Michel ici. Et puis la larve, un des stades larvaires est représenté ici. Bon, C'est une larve trocophore, alors elle a, elle a des, une petite couronne ciliée ici et puis, des, et puis des soies comme ça. Et donc on va simplement émettre des larves ici à partir d'un modèle et puis on va, regarder, on va regarder où elles vont pendant à peu près deux mois. Donc vous allez voir que ça y est, les larves sont émises. Elles vont rester un peu dans la baie, puis petit à petit, elles vont être dispersées un peu au large. Et puis petit à petit, encore plus longtemps après, elles vont avoir tendance à être, à être dispersées le long, le long du Cotentin, donc direction au nord. Donc c'est des larves qui ont été émises au mois de mai. Donc plus c'est violet, plus c'est concentré, d'accord et vous, voyez, vous allez voir qu'au bout d'un moment, eh ben, on aura des couleurs de plus en plus claires parce qu'en en fait, il euh, y a des larves qui se sont déjà installées au fond et puis d'autres qui sont mortes. Donc on a, on a de moins en moins de larves. Donc l'idée de, de ce type d'approche, c'est vraiment de faire ça, c'est de voir où vont les larves. On va passer. Donc pour ça, on a dit des modèles couplés biologie-physique. Donc d'abord, il nous faut un modèle physique. Donc ça, c'est le... C'est le travail des, des océanographes physiciens qui disposent de modèles hydrodynamiques en 3D et des, des modèles qui vont, qui vont simuler les courants, les vents, puisqu'on va utiliser des vraies données météo, euh, la température, euh, des tas de phénomènes hydrodynamiques comme la turbulence, etc., des modèles qui seront validés, alors qui sont validés juste par comparaison avec les données simulées et les données observées. Donc par exemple, eh ben on va comparer les températures issues de simulation, comme ce qui est ici sur ce graphe, et puis les données observées pour voir si le modèle euh, retrace bien, euh, représente bien la, la réalité. Donc ça, c'est des travaux qui, qui ont été effectués par, par les collègues d'Ifremer. Et donc là, actuellement, on dispose de modèles hydrodynamiques qui sont très, très, très précis, très performants. Donc on va se dire, c'est très bien, on, on va pouvoir faire de la bonne modélisation. Oui, mais c'est couplé biologie-physique. Donc ça veut dire aussi qu'il nous faut des données biologiques. Donc c'est là que nous, biologistes, on intervient, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc notre but, ça va être de suivre la trajectoire individuelle de chaque larve. Donc, on va envoyer des milliers de larves et on va suivre leur trajectoire individuelle. Et donc, il faut qu'on soit capable de savoir où on les envoie, à partir d'où on les envoie, combien on en envoie, quand est-ce qu'on les envoie, pendant combien de temps on les laisse et comment elles se comportent. Donc, il va falloir qu'on étudie la distribution spatiale des populations, où est-ce qu'elles sont placées, en, en essayant, si possible, de ne pas en rater, de déterminer un petit peu leur effort de reproduction. D'accord Combien un individu est capable de produire de, de descendants, à quelle période il se reproduit, quelle est la durée de vie d'une larve, que, quelles sont les causes de sa mortalité, à quel moment elle va se métamorphoser, et puis quel est son comportement. Donc là on va on va s'intéresser essentiellement, je vais vous donner des petits exemples, sur la durée de vie larvaire, on va voir que c'est assez important comme, comme paramètre, et puis le comportement. Donc, cette durée de vie larvaire. Oui, une larve, elle a, je vous ai dit, hein, elle va être émise à un moment dans la colonne d'eau et puis à un moment, elle va se métamorphoser, elle va retourner sur le fond. Et donc, si elle reste longtemps, potentiellement, elle peut aller loin. Sinon, elle va rester à proximité des adultes. Donc bah, voilà, euh, si on fait un inventaire un petit peu... Bon, là, c'est encore un, un inventaire qui date de 2003, mais enfin bon, c'est assez complet. Hein. Donc, euh, si, on, euh, si on regarde un petit peu, bah, on a des, des individus, euh, des larves qui vont avoir des durées de vie très courtes, de l'ordre de quelques heures, voire parfois de quelques minutes. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une larve Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais... Donc, quelques heures à plusieurs mois. Donc, vous avez, par exemple, ici, ce gastéropode, là, hein, dont la larve est estimée pouvant vivre jusqu'à presque 300 jours. Donc, c'est quand même assez important. Et puis, euh, globalement, dans, dans le ventre mou, un petit peu, de la distribution, on va avoir beaucoup d'organismes qui vont avoir des durées de vie larvaires de, de deux semaines, un mois. Et généralement, quand on sait pas, on va dire, ouais, à peu près un mois. Mais évidemment... Euh, on n'est pas sûr de ça. Donc, on a des champions hein, de la longévité. Là, par exemple, la larve de langouste qui va vivre 6 à 12 mois. En vous voyez, on dit 6 à 12 parce qu'on bah, ne sait pas trop quand même, mais euh, 6 mois de différence, ça, ça, peut, ça peut compter beaucoup. Et puis, bon, ben bah, voilà, je, je mentionne celui-ci, même si c'est un peu anecdotique, mais voilà, des, des collègues américains qu'on qu ont mis en évidence qui, qui ont pu maintenir en vie des larves pendant 4 ans et demi. Donc, ça veut dire que l'organisme est resté comme ça pendant 4 ans et demi. Il a grandi un petit peu, hein. Mais il ne s'est pas métamorphosé. Alors, pourquoi c'est important, cette durée de vie larvaire bah Parce qu'en en fait, on, on remarque qu'on a une relation positive entre la durée de vie de la larve et sa dispersion potentielle. C'est-à-dire, en gros, bah, plus elle vit longtemps dans le plancton, plus elle va se déplacer loin. C'est ce que montre hein, cette relation. Vous avez la durée de vie larvaire et puis la distance estimée de dispersion. Et on voit qu'on a cette, cette relation positive. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, ça ne marche pas toujours comme ça, il y a de nombreuses exceptions, puisqu'il va y avoir des mécanismes qui vont retenir les larves, il va y avoir des barrières à la dispersion, donc soit c'est des barrières hydrodynamiques, vous avez par exemple des tourbillons qui vont piéger les larves, vous avez des courants divergents ou convergents qui vont, qui vont les empêcher de, de partir, et puis vous avez des comportements. On va en reparler plus tard. Et puis, rester dans le plancton longtemps, ça veut dire aussi se faire boulotter par des poissons. Donc, parfois, Rester longtemps ne veut pas dire qu'on va vivre jusqu'au bout. Donc vous voyez un petit peu, même si on a une durée de vie larvaire estimée d'une façon ou d'une autre, on n'est jamais sûr que la larve va rester toute cette durée dans la colonne d'eau. Alors quand même, il y a ces organismes-là dont les champions de la longévité, je les ai appelés comme ça tout à l'heure, des larves qui ont une très longue durée de vie. Donc c'est ce qu'on appelle des larves téléplaniques. Et bien, c'est des larves qui vont permettre la dispersion à travers un océan entier. Donc ça, de, de nombreux groupes font ça, mais notamment, c'est très, très abondant, très représenté chez les gastéropodes tropicaux. Et on doit ce, ces résultats à, à Rudolf Scheltema, qui, qui était vraiment un pionnier là-dedans, puisqu'il a quasiment dédié sa carrière à ça, hein, de, des années 50 aux années 90, au cours de 60 campagnes en mer et de 1800 prélèvements de plancton. Ben, il, il a sillonné tous les océans et il a cartographié comme ça les endroits où il trouvait des larves téléplaniques de gastéropodes. Donc tous les points noirs ici, c'est les points où il a trouvé des larves téléplaniques. Donc on en trouve vraiment partout et elles, elles permettent une dispersion naturelle à grande distance. Alors la durée de vie larvaire, euh, vous avez vu, j'ai présenté un tableau et puis il y avait euh, telle espèce, telle durée. Mais en fait, bon, euh, évidemment, on sait bien que c'est variable au sein d'une même espèce. Puisque les conditions environnementales que la larve va rencontrer bah, vont modifier sa durée de vie. Alors, un, un des effets les plus marqués, c'est l'effet de la température. Si la température est plus forte, la croissance va être plus rapide. Donc, la larve va atteindre plus vite la, sa taille à la métamorphose et sa, sa compétence à la métamorphose. Donc, on va avoir une diminution de la durée de vie larvaire. Et donc, ce, ce, cette tendance-là, cette observation, elle est valable pour énormément d'organismes. Donc, sur ce graphique-là, qui a été publié en, en 2007, vous avez ici la température qui augmente, et puis ici la durée de vie larvaire qui augmente. Eh bien, on voit bien que pour de nombreuses espèces, en fait, la durée de vie larvaire va diminuer quand la température va augmenter. Donc ça, c'est très important, et c'est très important notamment pour des espèces qui ont une période de reproduction très étendue, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir se reproduire au printemps, en été, avec des températures différentes, et donc on va avoir des variations saisonnières de la durée de vie larvée. Là, je vous présente euh, des résultats obtenus sur euh, la crépidule. Hein. Donc, euh, vous avez vu ces petites larves tout à l'heure. Vous avez ici un, un graphique qui représente les variations de température au cours de l'année 2006. Et puis, euh, les larves de crépidule vont être présentes... Donc La période de reproduction est très étendue et les larves vont être présentes selon les années de, de février à novembre. Donc là, on a une année où on les a à peu près à partir d'avril. Et donc, ici, ce qui a été fait, c'est une, une simulation à partir des températures rencontrées de la, de la durée de vie larvaire. Et donc, bah, vous pouvez voir qu'une larve qui aura été produite en août, elle aura un peu moins de 20 jours de durée de vie larvaire, alors qu'une larve produite en avril aura à peu près 50 jours de durée de vie larvaire. Donc, ça, ça va être important, parce que quand on va mettre le paramètre durée de vie larvaire dans un modèle physique de dispersion, et bah non seulement il faudra qu'on prenne. Donc, si on. Si on veut voir où elles vont en avril et où elles vont en juin, non seulement il faudra qu'on utilise les courants et les vents d'avril et juin, mais il faudra aussi qu'on donne la durée de vie larvaire qui correspond à cette période. Donc par exemple, six semaines en avril et deux semaines en juin. Et donc on voit que les schémas de dispersion, donc là, c'est des larves qui ont été émises en baie de Morlaix, et bien, on voit qu'au bout de six semaines, là, les larves sont parties beaucoup plus loin, il y en a qui ont été transportés en baie de Lagnon, il y en a qui ont été transportés ici à la côte un peu plus loin, alors qu'en juin, elles sont restées plutôt à proximité de la baie de Morlaix. Chaque petit point ici est une larve. Et la ligne qui est ici représente le, la trajectoire moyenne de, de, du nuage larvaire. Donc vous voyez l'importance quand même de bien connaître euh, cette durée de vie larvaire. Alors comment on peut l'obtenir, la durée de vie larvaire Évidemment, le, le plus facile, c'est le laboratoire. Donc là, on va, faire, on va pouvoir faire varier la quantité de nourriture, la température, etc., et avoir une gamme de durée de vie larvaire pour l'espèce qui nous intéresse. Mais évidemment, ça ne sera jamais comme dans le milieu. Alors après, on a la possibilité d'aller les voir dans le milieu, ces larves. Une, une façon de faire, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est d'aller regarder quand est-ce qu'on a des larves dans le milieu, et puis de regarder quand est-ce qu'elles viennent s'installer sur le fond. Et puis la période qu'il y a entre le pic d'abondance de larves et le pic d'arrivée de jeunes, on va considérer que ça pourrait être notre durée de vie larvaire. Donc ici, ben, entre, entre mai et juin, on va dire que la durée de vie larvaire est d'un mois. Alors ça, là, ça sous-entend que les larves qu'on observe, c'est bien elles qui vont s'installer ici. Et ça, ça c'est jamais, jamais garanti. On ne peut pas forcément le savoir. Et puis après, euh, on peut éventuellement avoir la durée de vie d'individus collectés dans le milieu, donc avoir une donnée individuelle. Et ça, ça marche pour les organismes qui vont avoir des structures larvaires calcaires. Alors évidemment, on va penser tout de suite aux poissons qui ont des otolithes, donc ces petites pièces calcaires qui sont, qui sont situées dans le, dans le poisson. Euh, qui sont voilà, quand, quand on fait une coupe à travers, euh, à travers un autolithe de poisson, eh ben on va avoir un truc qui ressemble un peu aux, aux cernes d'arbres. Hein. Vous avez des stris de croissance comme ça, euh, concentriques. Alors évidemment, ce n'est jamais aussi régulier que ça. Mais vous avez euh, un premier point là, qui, qui correspond au noyau, c'est le centre de l'autolite et c'est la marque de l'éclosion de, de la larve. Et puis vous avez souvent une strie beaucoup plus marquée qui correspond à la période du recrutement, donc l'arrivée dans la population euh, des, des adultes. Et donc toute la période qui est entre ce noyau et la strie de recrutement, c'est la, la vie larvaire. Et donc, pour peu que vous ayez pu valider le rythme de dépôt de ces stries, par exemple une strie par jour, ben, en comptant les stries, vous pouvez déterminer la durée de vie de la larve. Donc ça, c'est vraiment très utilisé chez les poissons. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça chez des larves de gastéropodes euh, avec les statolithes, donc qui sont des pièces qui ressemblent un petit peu, qui sont des équivalents d'autolithes de, chez les gastéropodes. Et puis sur la coquille, carrément, de la larve, donc là, vous avez euh, la larve d'un pectinidé, donc, on va, on va dire en gros une coquille Saint-Jacques, même si ce n'est pas celle, celle qu'on qu mange ici. Et vous avez ici voilà, des stries de croissance. Et la larve de 10 jours, eh bien, elle a bien ces neuf stries de croissance plus le petit espace là, donc qui correspondrait bien à 10 jours. Alors, il y a très peu d'exemples comme ça. Donc, c'est vraiment pas évident d'aller âger une larve de bivalve, par exemple, dans, après l'avoir récoltée dans, dans le milieu. Mais bon, il faut savoir que, que ça existe. Donc, grosso modo, avec tout ça, on arrive quand même à avoir une idée de, de nos durées de vie larvaires. Et puis, le deuxième paramètre important dont, dont je voulais vous parler, c'est le comportement migratoire des larves. Pendant des années, au début, où on travaillait sur ce genre de, de problématique, on pensait que les larves étaient des, des, des particules passives. En tout cas, on les, on les introduisait comme, comme telles dans les modèles. Et évidemment, on sait qu'une larve n'est pas une particule passive. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la petite larve de crépidule, elle est capable de nager, elle est capable de se déplacer. Alors évidemment, sur l'horizontale, avec de telles vitesses ici de, de nage, hein, vous avez ici les mollusques, en gros, on est à 2 mètres par heure, si, si j'ai bien calculé, si j'ai bien fait la conversion, donc 2 mètres par heure, ce n'est pas beaucoup. Par rapport au courant euh, horizontaux, c'est vraiment très négligeable. En revanche, sur la verticale, ça ne va pas du tout être négligeable. Et les larves comme ça de, de beaucoup d'organismes vont être capables de faire des migrations sur la verticale. Alors des migrations qui pourront être journalières, c'est-à-dire que la larve va peut-être monter au cours de la nuit vers la surface et puis redescendre en profondeur à la nuit, ou faire ce qu'on appelle des migrations ontogéniques, c'est-à-dire que les différents stades de développement vont être à des profondeurs différentes, par exemple les larves jeunes en surface et les larves plus âgées vers le fond. Donc là, je vous donne, donne l'exemple d'une étude de la distribution des larves d'une ophure, donc l'ofieur noire Ophiocomina nigra, en bête douarnenée, donc pas très loin d'ici. vous avez ici euh, des images de, des différents stades larvaires de, de cet animal. Et puis, donc, euh, au cours d'un cycle de 24 heures, euh, la profondeur moyenne où on trouve les larves a été euh, représentée ici, pour les différents stades, donc le stade 2 bras ici, le stade 4 bras, 6 bras, 8 bras. Donc pendant ce cycle de 24 heures, alors il faut savoir que la baie de Douarnenez, c'est une baie avec une stratification de la masse d'eau, donc vous avez des températures plus chaudes en surface et puis plus froides au fond, avec une thermocline ici qui, qui est matérialisée par la ligne blanche. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au cours de la journée, donc qui est représentée par cette bande blanche, bah les larves vont être, avoir tendance à être vers la thermocline ou à descendre en profondeur. Et au cours de la nuit, donc représentée ici par la barre noire, vous allez avoir une remontée des larves, et notamment des, des stades les plus jeunes, 2 et quatre bras, vers la surface. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, hein, mais il euh, euh, y a des hypothèses qui, qui disent que par exemple, elles vont remonter euh, pour se nourrir, elles vont éviter les prédateurs, euh, des choses comme ça. Le fait est qu'elles vont se retrouver en surface, éventuellement dans des eaux plus chaudes. Et donc si vous vous rappelez, l'importance de la température sur la vitesse de croissance, sur la durée de développement, etc. Donc tout ça, ça peut avoir un impact. Et ça va aussi avoir un impact parce que les courants, ils ne sont pas équivalents sur la colonne d'eau. Vous pouvez avoir des courants avec des intensités différentes et des directions différentes sur la verticale. Et donc, selon la position de la larve, elle ne va pas forcément être transportée dans la même direction. Donc là, on a encore un, un paramètre très important. Donc, je vais vous illustrer ça avec deux exemples. Donc, le premier exemple, c'est un travail qui visait à regarder où allaient les larves de deux espèces de crabes dans la baie de San Diego. Donc, vous aviez une espèce de crabe dont la larve est capable de migrer sur la verticale, et puis une espèce de crabe pour, le, pour laquelle il n'y a pas de migration larvaire. Donc euh, les auteurs de l'étude ont, ont émis des larves dans la baie de San Diego, et puis ils ont regardé au bout de, de, de 30,6 30, heures, donc en gros 30, 31 heures, où étaient les larves. Et on, donc plus, plus c'est rouge foncé, plus, plus les larves sont concentrées. Et bien on voit que pour l'espèce qui ne fait pas de migration, les larves sont restées à l'intérieur de la baie, alors que pour les larves qui font de la migration verticale, elles sont sorties de la baie. Donc vous avez ici deux schémas complètement différents de dispersion, uniquement par un comportement différent sur la verticale. Alors là, bon, dans un exemple comme ça, il y a aussi la marée qui intervient, j'en parlerai pas, mais on a des migrations aussi qui peuvent être liées au cycle de marée, ce qui va encore compliquer, compliquer les choses. Et puis l'exemple inverse, Donc là, c'est un travail qui a été mené par, par des collègues de la station et de l'ENSTA-Bretagne, ainsi que de l'IFREMER. Euh, où euh, l'idée était de modéliser le transport larvaire de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Et donc, bah, euh, les larves considérées comme passives, les larves considérées avec un comportement sur la verticale, et puis on voit que dans les grandes lignes, il n'y a absolument pas de différence. En tout cas, les différences sont vraiment marginales. Donc, le transport est équivalent avec ou sans transport. Donc, en fonction des conditions hydrodynamiques, c'est vraiment la relation entre la migration, le comportement et le type de structure hydronéamique qui va être important dans l'étude dans du transport. Alors de, de temps en temps, on aime bien aussi voir si nos modèles, ils ne nous racontent pas trop de, trop de bêtises. Donc de temps en temps, on va voir aussi par nous-mêmes où, où peuvent être les larves. Donc, on va essayer d'étudier leur distribution spatio-temporelle. Donc, on, on fait ça avec un bateau. On a des filets à plancton de, de, différents, de différents modèles. On prélève le plancton. Et puis, après, on va trier ce plancton. Donc là, c'est une photo où... C'est fait à bord, mais on évite de le faire à bord parce que ce n'est pas, pas toujours évident en fonction de la mer. Donc quand on peut attendre d'être au labo, c'est mieux. Et donc bah, au labo, voilà à quoi ressemble un échantillon de plancton. Voilà, donc vous avez plein de choses qui ne nous intéressent pas quand on, quand on s'intéresse aux larves. Là, vous avez par exemple un copépode. Et puis, bah, vous avez quand même pas mal de petites larves. Donc là, entouré en rouge, alors je ne sais pas si vous verrez très bien, mais il y a des larves de bivalve. Entouré en vert, ici, il y a des larves de gastéropodes. C'est de la crépidule. Et puis, si vous vous rappelez, la petite larve de balane avec ses, avec ses petites cornes qu'on qu a vues à un moment, ben voilà, il y en a une ici, et puis d'autres types de larves ici. Et donc, ben, on va compter ces larves pour pouvoir ensuite cartographier leur abondance. Donc là, je vous présente un travail qui a été fait en, en baie du Mont-Saint-Michel sur les Hermelles. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, la petite animation, euh, ben, j'ai simplement pris une image de cette, de cette simulation. Donc ça, c'est au bout d'un mois de dispersion larvaire. Voilà la situation... De la, de la distribution des larves, avec euh, des concentrations plus importantes à l'intérieur de la baie, et bien, euh, à peu près à la même période, euh, voilà ce que donnait euh, la distribution euh, observée. Donc ici, chaque point, c'est une station et le diamètre du point correspond euh, à l'abondance larvaire. Donc on voit que les abondances les plus fortes sont bien à l'intérieur de la baie. Et puis vous avez des larves qui sont remontées comme ça vers le nord, le long du Cotentin ce qu'on trouve, qu trouve ici. Alors attention, ce n'est pas tout à fait la même échelle, les cartes, hein, la carte d'observation, elle s'arrête à peu près là. Quoi. Voilà. Donc, voilà un moyen de voir si on est à peu près d'accord avec les modèles. Et puis, une autre façon qui serait vraiment intéressante à développer, mais qui, qui a un coût non négligeable, c'est de mimer le comportement à on a tous rêvé d'avoir des petits robots qui, fassent, qui jouent le rôle de la larve et puis on, on les met à un endroit et puis on les récupère un mois après et puis on, on sait par où ils sont passés. Alors on n'arrive pas à avoir des choses qui sont vraiment comme les larves, mais il y a des, des Américains qui ont mis au point des petits flotteurs dérivants qui sont capables de contrôler leur profondeur avec une séquence qu'on choisit. Ils ne sont pas forcément toujours à la, même, à la même profondeur. Et puis donc ils sont assez petits, mais bon, encore très gros par rapport à une larve. Vous voyez à peu près la taille qu'ils font dans, dans la main du manipulateur. Et donc, on va pouvoir les suivre comme ça pendant un certain temps. Donc là, vous avez un, un exemple de suivi de trajectoire pendant 5 heures avec des, des flotteurs qui sont restés à 10 mètres de profondeur. Donc ça, c'est des choses qui pourraient être à, à développer dans, dans l'avenir pour valider les observations et les résultats des modèles. Voilà, on, on va passer maintenant à un autre type d'étude. Donc là, vous voyez, le, la modélisation du transport larvaire, c'est je, je veux savoir où peuvent aller mes larves au bout d'un certain temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les larves vont s'installer ici. Donc, c'est pour ça que les outils génétiques, eux, vont apporter une autre information, puisque, si vous vous rappelez, je vous, je vous ai dit dans, dans la petite introduction que la migration, la dispersion, va favoriser des échanges d'individus, mais donc, si les individus s'installent, ça va aussi faire des échanges de gènes. On va avoir une homogénéisation génétique grâce à la dispersion. L'homogénéisation des populations, c'est-à-dire des populations qui vont échanger beaucoup, elles bah, vont se ressembler génétiquement beaucoup, et des populations qui n'échangent plus, vont pouvoir, alors évidemment, ce n'est pas immédiat, mais vont pouvoir se différencier petit à petit. Donc, une approche indirecte pour estimer la dispersion, c'est de faire un peu la démarche inverse c'est de se dire ben, je vais regarder si mes populations se ressemblent, je vais étudier leur niveau de différenciation et puis grâce à ce niveau de différenciation, je vais pouvoir estimer un petit peu si elles communiquent ou si elles ne communiquent pas. Alors, c'est assez schématique, mais quand même, dans, dans le principe, c'est bien ça. Donc, on utilise un indice de différenciation. Bon, il s'appelle le FST, mais il pourrait s'appeler autrement, ça, ça, serait, ça serait pareil. Et puis, à partir de cet indice, on va pouvoir déduire éventuellement des nombres de migrants entre, entre populations. Et puis, on va pouvoir rechercher, en mettant en relation cet indice et la distance géographique entre les populations, on va pouvoir rechercher s'il existe un schéma d'isolement par la distance qui voudrait dire, alors ce schéma d'isolement par la distance, c'est simplement pour dire que plus mes populations sont éloignées, plus elles sont différenciées donc moins elles échangent. Donc c'est ce que vous avez ici, en fait, représenté ici. Alors là, c'est pas tout à fait le même indice et l'indice, mais un hein, calcul un peu différemment, mais peu importe. En, en gros, ici, on a le niveau de différenciation génétique. Donc plus on va vers le haut, plus, plus il augmente. Donc plus les populations sont différentes. Et puis ici, vous avez la, la distance géographique qui augmente. Et on a une relation positive. Donc ça veut dire que plus ma distance augmente entre mes populations, plus elles sont différentes génétiquement. Donc là, j'ai une idée de, de, de dispersion qui va être limitée à grande distance. Alors, je ne vais pas forcément en déduire un, un nombre d'individus qui passent des, des populations éloignées de 2500 km, mais j'ai une idée quand même de l'intensité des échanges. Et puis, si on regarde un peu plus en détail ici, c'est une étude qui a été menée sur l'oursin sur la côte ouest américaine, de, du, donc de la Californie au Canada. Et si on regarde en fait ici les points qui sont là, c'est des, des paires de populations qui sont situées uniquement en Californie et si je fais la même, la même observation mais uniquement sur ces points ben je remarque que là j'ai pas du tout une relation positive j'ai une, une relation avec une pente négative donc là ça m'indique qu'en fait sur cette distance là ces paires de populations ne sont pas différenciées donc j'en déduis même grossièrement que potentiellement elles échangent beaucoup donc je peux estimer ma distance de dispersion je pourrais dire que à 500 km elles sont capables d'échanger vous avez ici un exemple où il n'y a pas d'isolement par la distance, donc c'est la même chose, hein. vous avez la distance qui augmente ici, la différenciation qui augmente, et en fait, vous, vous n'avez pas de, de différenciation plus importante euh, avec une distance plus importante. Donc on pourrait en déduire que les larves sont capables d'être dispersées sur ces distances-là, donc de, de, de plusieurs milliers de kilomètres. C'est aussi chez un oursin, mais dans, en mer de Tasmanie. Alors bon, vous avez évidemment des choses qui sont un peu différentes, où là, vous avez... Euh, la différenciation entre populations à une échelle très petite. Mais ça, c'est une autre histoire, donc je ne vous en parlerai pas ici. Mais voilà. la, les approches génétiques permettent de voir beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, évidemment, il y a bien d'autres phénomènes qui changent la, la composition génétique des populations que la dispersion. Et donc, ce qu'il qu faudrait retenir de, de ces approches-là, c'est qu'en fait, le problème, c'est quand l'indice de différenciation est très faible, c'est-à-dire que les populations sont peu différenciées, donc elles échangent beaucoup et donc c'est difficile à partir de ça d'estimer combien d'individus peuvent passer d'une population à l'autre. Et puis le, un des, des biais avec, avec ces approches c'est qu'en fait évidemment ça, ça, ça intègre plein de générations c'est à dire que si vous arrêtez les échanges entre deux populations à un moment elles vont pas se différencier comme ça d'un seul coup il faudra plusieurs générations et donc ce qui fait qu'on n'est pas capable de déterminer des flux contemporains. On a des traces qui sont cumulées sur plusieurs générations. Alors, c'est pour ça qu'il y a d'autres approches qu'on appelle des approches directes qui, elles, sont faites pour essayer d'estimer l'origine d'individus dans une population. Donc, on appelle ça assigner des individus à leur population d'origine. Alors, à leur population d'origine, il y a même des, des approches qui permettent d'identifier les parents potentiels dans les populations d'origine. On appelle ça des analyses de parentalité. Alors ça, c'est très puissant. Ça peut être très puissant, mais ça nécessite quand même d'être capable d'analyser toutes les populations sources potentielles. Si on en rate une, évidemment, le résultat veut dire beaucoup moins de choses. Et puis, quand on, quand on parle d'analyse de parentalité, ça voudrait dire à pouvoir analyser tous les parents potentiels. Donc, est quand même très compliqué à réaliser. J'ai essayé d'illustrer ça par, par un petit schéma. Donc, on va imaginer ici avoir trois populations. Chaque population a un certain nombre d'individus. Et puis, on va s'intéresser à la composition génétique, donc aux gènes de tous ces individus. Pour faire simple, on va prendre un gène. Ce gène il peut prendre différentes formes. Alors, En génétique, ça peut être une mutation qui va différer d'un individu à l'autre. D'accord bon, Ici, on va juste prendre une couleur. Donc, on va se dire, voilà, cette donc, le, gène, euh, le gène dans ces trois populations, il peut être soit rouge, soit vert, soit blanc. D'accord Et puis, dans, dans chacune des populations, on a plutôt des rouges abondants, plutôt des verts, plutôt des blancs, etc. Et donc, euh, on a les, la caractérisation de la composition génétique de ces trois populations. Et puis, bah, on va peut-être avoir un individu euh, qui vient s'installer, un nouvel individu, on va vouloir savoir d'où il vient. Et bien, par cette approche, en comparant la les caractéristiques génétiques de cet individu, on va pouvoir en déduire que la probabilité fait que c'est plus probable qu'il vienne de cette population-là parce que c'est celle où j'ai les, les plus grosses fréquences de rouge. Alors évidemment, il pourrait aussi venir de cette population-là. Mais je suis sûr qu'il ne deviendra pas d'ici. Alors vous voyez que si jamais j'avais une population ici avec plein de rouge, on tomberait dans, dans, dans ce, dans ce biais-là, c'est-à-dire que si je n'ai pas toutes les populations, je vais avoir du mal à déduire des, des choses comme ça. Alors, ces, ces méthodes-là peuvent être très efficaces, à condition qu'on ait des échanges faibles, c'est-à-dire que les, les populations soient très différentes. Et vous voyez, si jamais ici, à la place d'avoir du vert, j'ai du rouge, et bien là, je ne pourrais pas vraiment en déduire. J'aurais la même probabilité que mon individu vienne de cette population ou de cette population. Donc, c'est la limite de ce type d'approche. Quand la différenciation est faible, quand les populations se ressemblent trop, bah on a du mal à identifier d'où peuvent venir les larves. Et ça, malheureusement, euh, bah c'est souvent le cas en milieu marin. Alors ça ne veut pas dire que ces approches n'apportent rien, bien au contraire, mais voilà, il faut toujours être très méfiant quand on, quand on obtient des résultats en ce sens. On va parler maintenant d'une autre méthode qui devrait permettre aussi de déterminer l'origine d'un individu. Alors là, on va changer complètement, C'est plus de, de la composition génétique, mais ça va être de la composition chimique. Alors, c'est une approche qui ne marchera que chez les organismes qui vont présenter des structures calcaires pendant leur, leur vie larvaire. Vous avez, vous, vous rappelez peut-être, on a déjà parlé des autolithes de poissons. Donc ça, c'est une pièce calcaire qui va être présente dans le poisson. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui utilisent cette méthode chez les poissons. Et puis, il y en a de plus en plus chez les invertébrés qui présentent des structures calcaires. Alors, par exemple, ça va être les coquilles ou les statolithes chez les mollusques. Alors, quel est le principe de la méthode bien, On va se baser sur le fait qu'une structure calcaire, quand elle va être formée, elle va avoir une composition chimique qui va être, qui va être donnée par l'eau environnante. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une, une sorte d'empreinte. C'est ce qui est représenté ici sur ce schéma. Donc, on considère un élément ici qui est le barium. Alors, généralement, on ne mesure pas sa concentration, mais on mesure son ratio par rapport au calcium, qui est le, le constituant des, des matrices calcaires, le constituant principal. Et donc, on va comparer comme ça le rapport barium sur le calcium dans l'eau et le rapport barium sur calcium de la structure calcaire de l'ALAR. On voit qu'on a une, une relation positive, quel que soit l'organisme ou le, la structure qu'on regarde. Donc là, vous avez l'autolite de poisson en bleu, et puis des structures d'un gastéropode en rouge et vert, donc la coquille en rouge et le statolite en vert. Donc on voit bien qu'effectivement, plus mon eau est chargée en barium, plus je vais trouver de barium dans ma structure calcaire. Mais ça, c'est... Donc ça, ça marche pour toutes les espèces, mais avec des relations différentes, selon que j'ai l'autolite de poisson, que j'ai euh, la coquille de la larve ou que j'ai le statolite de la larve. Donc on va utiliser cette, cette propriété d'empreinte pour faire la chose suivante. Bah, imaginons que j'ai deux populations présentes sur deux sites, le site 1 et le site 2, et puis j'ai plus de plomb dans mon site 1 que dans mon site 2 et plus de barium dans le site 2 que dans le site 1. D'après la courbe qu'on a vue avant, je m'attends à ce que les coquilles qui vont être formées dans le site 1 ont plus de plomb que les coquilles qui vont être formées dans le site 2 et inversement pour le barium. Donc je vais comme ça avoir une composition en, en différents éléments de mes coquilles qui va être spécifique du site. Donc j'aurai une composition spécifique du site 1 une composition spécifique du site 2. Donc là j'ai un outil éventuellement qui va pouvoir me permettre de dire si ma larve elle est dans le site 1 ou dans le site 2. Vous allez me dire mais, mais nous ce qui nous intéresse c'est pas la larve c'est la recrue qui vient après sa dispersion larvaire. Mais évidemment l'avantage qu'on a à ce moment là en utilisant les mollusques c'est que quand on a ici un juvénile de bivalve ou ici un juvénile de gastéropode qui est la crépidule, si vous vous rappelez je vous ai dit tout à l'heure à l'apex là on a quand même encore la coquille larvaire qu'on est capable de voir. Donc on a toujours cette, cette coquille larvaire et puis on la retrouve ici aussi chez le, chez le gastéropode. Donc en analysant sur un juvénile la composition chimique de cette coquille larvaire, on serait en mesure d'identifier son lieu de naissance. Alors comment on l'obtient, ça eh ben, J'allais dire c'est simple, mais non, c'est quand même des, des gros outils. Mais dans le principe, ce n'est pas très compliqué. On va utiliser une méthode qui s'appelle l'ablation laser. Donc on va envoyer un laser sur la coquille. Alors, si on va trop fort, il euh, n'y a plus de coquille, mais si on, on est délicat, eh bien, on, va, on va avoir ici un, un trou dans la coquille. Et puis, de, tout, tout le matériel qui va, être, euh, qui va être éjecté comme ça, on va pouvoir l'analyser euh, par spectrométrie de masse et obtenir la composition chimique. Vous voyez que là, on, on a un outil où potentiellement, on serait capable d'identifier, grâce à ce, à ce morceau de coquille embryonnaire ou larvaire, l'origine de l'individu. Alors comment on obtient la composition spécifique de chaque site On ne va pas mesurer l'eau parce que la, la quantité qu'il y a dans l'eau, ce n'est pas la même quantité qu'il y a dans la coquille. Hein la, la quantité dans la coquille elle est influencée par la quantité dans l'eau, mais ce n'est pas la même. Donc il va falloir qu'on analyse des coquilles qui sont restées dans le site donné pendant un certain temps. Donc soit quand j'ai des organismes tels que la moule où il y a une fécondation externe, ben je vais être obligé de produire des moules en laboratoire et attendre les immerger dans le site et attendre qu'elles fassent une coquille que je pourrais analyser. Soit j'ai la chance d'avoir des embryons qui sont incubés à l'intérieur de la femelle. Donc ça, on a vu que c'était le cas de la crépidule. Donc vous avez ici des, des petites capsules d'embryons qui sont sous la mer. Là, elles sont sur la coquille du dessous puisque, si vous vous rappelez, les, les, les crépidules sont empilées les unes sur les autres. Et donc je vais pouvoir faire ces mesures chimiques à l'intérieur. Et donc, par exemple, vous avez des résultats ici obtenus en rade de Brest, en baie de Morlaix, en baie de Saint-Brieuc. Et vous voyez, par exemple, que dans les embryons, dans les coquilles de larves de la rade de brest ben on a des rapports de plomb sur calcium qui sont beaucoup plus élevés que euh, dans les baies de Morlaix et de Saint-Brieuc. Et on peut regarder comme ça une multitude d'éléments. De, euh, de, et donc après, comment je sais si, si c'est si intéressant ou pas Comment je sais que ça, ça va me permettre de, de, de, de différencier ou pas euh, les, les larves des différents sites et ben je, vais, je vais faire un truc relativement simple, finalement. Je vais voir si, si ça me permet de bien discriminer euh, mes, mes différents sites. Alors comment je fais ben, J'ai je, je, ma base de référence. J'ai mes compositions de plein d'embryons de la rate de Brest, de la baie de Morlaix, de la baie de Saint-Brieuc. Je vais prendre d'autres embryons après dont je connais l'origine. Je sais que je les aurais pris à Saint-Brieuc, à Brest ou à Morlaix. Mais je vais faire comme si je ne le savais pas. Je vais mesurer leur composition chimique. Je vais la comparer à celle de mes références. Donc composition de Brest, de Morlaix et de Saint-Brieuc. Et puis, je vais en déduire leur origine. Mais je la connais, moi, l'origine. Donc, je vais comparer, je vais voir si l'origine que j'ai déduite est la même que la vraie origine. Et donc, c'est ce qu'on a, ce qu a sur ce graphique-là. Là, vous avez des embryons qui viennent de Brest. J'ai fait semblant de ne pas les connaître, je les ai comparés. et bien, il y en a quand même 86 d'entre eux que j'ai correctement assignés à la rate de Brest. Donc là, je suis confiant, j'ai pu bien identifier euh, ces organismes comme provenant de la rade de Brest. Et puis, bah, pour Saint-Brieuc, ça, ça marche plutôt bien aussi. Hein, J'ai presque 80 de, de réussite. En revanche, on voit que ça ne marche pas du tout pour Morlaix. C'est-à-dire que euh, les embryons qui viennent de Morlaix, bah, une fois de temps en temps, bon, de, de temps en temps, 15 ça tombe bien. Mais de temps en temps, bah, je vais dire qu'ils viennent de Brest. Et puis, de temps en temps, euh, ils viennent de Saint-Brieuc. Donc là, par contre, ce n'est pas très satisfaisant pour Morlaix. Donc, une façon... De répondre au billet qui bah, est entraîné, c'est par exemple au lieu de, au lieu de déterminer euh, si ça vient de, de Morlaix ou Saint-Brieuc, bah, j'ai juste envie de savoir si ça vient de, du groupe Morlaix-Saint-Brieuc. Alors c'est moins intéressant, voilà, mais c'est quand même une information importante. Et donc bah, on peut faire la même chose en comparant juste Brest et le groupe Morlaix-Saint-Brieuc. Et là globalement, il y a une réussite qui est plus importante, puisque globalement on identifie bien l'origine de 90% des individus. Alors on est très bien à Morlaix-Saint-Brieuc, on est un petit peu moins bien à Brest par rapport à ce qu'il y avait là. Donc vous voyez un petit peu, on essaie comme ça de jongler avec la, la, la, la, le regroupement en, différents, en différentes régions de, de, de tailles différentes pour voir si on est capable ou pas d'identifier des individus qui viennent de tel ou tel endroit. Alors là, on a parlé d'une méthode où on, on regardait la composition des coquilles qui s'était développé directement dans, dans les sites. Mais il y a une façon alternative de faire, enfin en tout cas qui a été proposée, c'est de faire des empreintes artificielles. C'est-à-dire, on va marquer, on prend des larves, on les élève en labo, on les marque avec un élément particulier, et puis on va les relâcher dans le milieu. Et puis pendant, pendant quelques temps, au bout d'un mois, on va, on va faire de la pêche de larves et on espère les récupérer et pouvoir les identifier à partir de ce marquage. On va dire, ah tiens, j'ai trouvé une larve, elle a bien le signal, je l'avais larguée là-bas et je la récupère ici. On peut aussi marquer les femelles, les mères, qui vont transmettre éventuellement le marquage à leurs larves. C'est ce qui a été fait ici dans ce travail où ils ont marqué des, des demoiselles. Hein. Ils injectent ici un, un marqueur et puis euh, le, au moment où la, la femelle produit ses œufs et puis ses larves, et ben, le, le marqueur est passé notamment dans, dans l'autolite donc ça c'est assez séduisant comme méthode, euh, mais c'est pas très pratique parce qu'il faut marquer un nombre très très important de larves pour espérer pouvoir en, en, en pêcher quelques-unes. Hein. Donc euh, voilà, il y a des. savoir que ça existe, il y a des essais, il y a des choses qui ont bien marché, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup moins bien marché, euh, du fait de, de, de l'absence de capture d'un nombre suffisant d'individus. Voilà donc. Euh, on a vu comme ça qu'il y avait trois, trois grands types de méthodes et généralement, pour bien étudier, bien mesurer la, la dispersion, on va essayer d'en combiner au moins deux. Et puis, euh, en fonction de, des compétences qui sont présentes dans les différents labos, on peut éventuellement utiliser les trois. Alors, sur cet aspect-là, je voudrais juste bon, vous, vous présenter quelque chose qui, qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui, qui commence à être, de plus en plus, euh, à être de plus en plus important et, et reconnu. C'est que... Euh, au départ, on pensait que vraiment la, la dispersion... Le milieu marin, c'est quelque chose de très ouvert, donc on pensait que tout ça, ça se mélangeait allègrement. Et puis finalement, euh, par des approches génétiques, je pense un peu au, au hasard au départ, eh bien, euh, des, des, des chercheurs ont observé euh, des larves qui sont apparentées. Dans un échantillon de larves, ils ont trouvé que, tiens, euh, on avait des sœurs et des demi-sœurs. Alors je dis euh, sœurs et demi-sœurs, c'est parce que c'est des larves, hein, c'est féminin, mais évidemment, ça peut être des frères et demi-frères. Euh, Pleine sœur ou plein frère, ça veut dire que c'est le même père, la même mère. Hein, et demi-sœur, demi-frère, c'est la même mère et un père différent. On verra un petit peu, on va préciser ça après. Mais, euh, et donc, ça, ça donc on a ça aussi chez des juvéniles, c'est-à-dire on va aller récupérer des individus sur le fond. Et ben On arrive à trouver des individus qui sont apparentés, comme ça. Et donc, ça, ça a permis d'introduire la notion de, dispersi, de dispersion concertée ou collective, c'est-à-dire des groupes familiaux qui vont, qui vont disperser ensemble. Alors, si on regarde un petit peu, pour les invertébrés, Toujours euh, chez qui on a trouvé ça Eh bien, on a trouvé ça notamment chez la crépidule, chez l'huître plate, chez des bananes. Bon, là, c'est une ponte, on ne voit pas très bien, mais c'est une ponte de, de larves de balanes. Et puis, euh, chez la langouste aussi, qui incube ses larves. Et donc, si on fait la, la synthèse de ça, ben, on se rend compte que c'est des espèces qui incubent leurs larves. Et donc, si elles incubent leurs larves, ça veut dire que c'est la mère qui les incube, donc il n'y a qu'une mère et tous les embryons appartiennent, enfin, proviennent de la même mère. Et il peut y avoir un seul père ou plusieurs pères. Et donc ce qui va être émis dans le milieu, c'est des larves qui sont apparentées, c'est des familles. Et donc le fait de les observer ensuite toujours pendant la dispersion et même après la dispersion, indique qu'il y a une dispersion des larves qui restent groupées en famille. Alors évidemment, toute la famille n'est pas présente au même endroit, il y a de la dispersion... Il y a il y a de la diffusion quand même, mais euh, vous pouvez trouver des individus apparentés. Donc, euh, bon, rapidement, on ne sait pas grand chose de plus que ça. On ne sait pas forcément bien l'expliquer. Alors, pour les poissons, on a quand même des idées. On pense que c'est quand même le, le comportement qui est le, qui est le, le facteur majeur. Hein. Les poissons sont capables de retourner généralement sur, notamment les poissons récifaux, sur leur récif d'origine. Donc forcément, la famille a tendance à, à revenir. En revanche, pour des organismes comme la crépidule ou les balanes, euh, on ne sait pas vraiment. Alors il y a sans doute le comportement qui peut intervenir. On sait par exemple que les larves de crabe se déplacent un petit peu sous forme d'essaim. Alors il y a sans doute des tas d'autres espèces, hein, mais ça n'a pas été étudié tout à fait de la même façon. Là, il y a des gens qui ont vraiment essayé de mesurer l'étendue d'un essaim de, de larves de crabe. Peut-être des mécanismes de reconnaissance entre les individus apparentés. Alors, on ne sait pas trop au niveau de la dispersion, mais par exemple, il y a des gens qui ont travaillé sur une espèce de crépidule euh, qui, qui font du cannibalisme en, en phase larvaire, c'est-à-dire qu'il y a des embryons qui en mangent d'autres, et ils se sont rendus compte que les survivants, après tout ça, c'était des individus apparentés. Donc, euh, ils pensent qu'il y a une reconnaissance que les embryons euh, qui, qui sont euh, cannibales vont, euh, ne vont pas manger leur, euh, leurs apparentés. Et puis sans doute aussi le, le rôle de l'hydrodynamisme. Donc là, ça laisse, te, ça laisse plein de pistes de recherche à explorer euh, qui sont vraiment des, des projets qui sont menés actuellement euh, pour essayer de voir si euh, les femelles ont des comportements particuliers. Par exemple, vont, vont plutôt relâcher leurs larves dans des endroits particuliers. C'est ce qu'on observe des fois chez des, chez des crabes. Euh, euh, la, la relation entre ces comportements et les structures hydrodynamiques, des comportements de nage collective, etc. Donc ça, c'est vraiment des, des choses qui sont, qui sont menées actuellement. Alors donc, j'espère que pour vous, euh, c'est vraiment important. Vous, vous avez bien vu que la, la, la, la dispersion, c'est quelque chose de très important pour, pour le fonctionnement des écosystèmes, pour le maintien de la biodiversité, pour qu'on comprenne comment tout ça, ça marche. Mais ce n'est pas juste euh, quelque chose voilà, qui nous intéresse pour comprendre comment ça marche. C'est aussi des choses qui vont être importantes pour mener des politiques de gestion de l'environnement. Donc là, je, je terminerai sur, sur quelques exemples euh, de, de, de comment on a utilisé la connectivité. Alors quand je dis on, ce n'est pas moi, hein, bien sûr, mais comment, comment on peut utiliser la dispersion et, et ces connexions entre populations pour des politiques de gestion Alors je vais commencer par la gestion de stocks exploités en donnant un exemple sur les stocks de coquilles Saint-Jacques qui sont présents en Manche. – Donc euh, vous, avez, vous avez entendu l'actualité en ce moment, hein. vous savez qu'il y, y a pas mal de, de, de réglementations et des réglementations qui sont différentes, qui sont différentes selon les pays, euh, même localement, il y a des législations européennes, etc. Et ça, ça pourrait marcher s'il si, euh, y avait un gisement et puis que le pays qui a ce gisement, il travaille sur son gisement et, et c'est tranquille, et il n'y a pas de lien avec le reste. Mais avant de pouvoir dire ça, bah, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des liens entre les différents gisements s'il n'y a pas ces larves qui, vont, qui se déplacent entre ces différents gisements. Donc là, c'est un travail qui a été mené par approche de, de modélisation du transport larvaire. Vous verrez, il y, a, il y a beaucoup de modèles. Et voilà, ce que, voilà un, des, un des résultats de ce travail. Donc vous avez ici les principaux gisements de Coquille Saint-Jacques de la Manche. Le symbole Coquille Saint-Jacques ici va donner l'intensité de ce qu'on appelle l'auto-recrutement. Donc il y a auto-recrutement quand des larves sont émises d'un gisement ou d'une population et reviennent à cette population s'installer. Donc plus la coquille Saint-Jacques est grosse, plus il y a de l'auto-recrutement. Et puis vous avez ici les flèches de connexion. Plus elles sont épaisses, plus il y a de la, plus il y a de la connexion entre les gisements. Et donc ce que je voulais vous, juste vous faire remarquer, c'est que bah, vous avez des, pas mal de gisements avec pas mal d'auto-recrutement. C'est-à-dire ils s'auto-alimentent, on va dire. Donc à la limite, pour cela, il n'y a pas forcément de problème. Mais vous avez aussi des tas de, de, des tas de gisements ici, qui ne sont pas forcément petits d'ailleurs, hein, c'est juste que la, le symbole est petit, parce qu'il y a peu d'auto-recrutement. Donc ça veut dire que ces gisements-là, ils sont dépendants des populations alentours pour pouvoir être renouvelés. Et puis donc, ils ont montré également qu'il y avait trois grandes unités au sein desquelles les gisements étaient interconnectés, mais qu'il n'y avait pas forcément de communication entre ces gisements. Donc, par exemple, des, des deux côtés de la Manche, ici, Manche-Ouest, il n'y a pas. En revanche, ici, vous voyez bien que les gisements anglais et français, eh ben, ils sont interdépendants. Donc, évidemment, euh, la gestion, dans ces cas-là, elle ne peut pas être envisagée de manière, de manière locale. Il faut, il faut forcément de la gestion euh, globale, transnationale, pas seulement pour la réglementation de la pêche, mais aussi pour tenir compte, comme ça, de, de l'alimentation et du maintien de, de ces gisements. Alors, la connectivité ou l'étude de la dispersion, elle peut aussi permettre de prédire un petit peu l'impact que pourrait avoir des structures côtières ou offshore, donc installées par, par l'homme, sur la dispersion des espèces. Alors, notamment, par exemple, des éoliennes en mer, des, de l'aquaculture offshore, puisque ces, ces implantations-là vont créer des, des, des relais à la dispersion puisque vous allez amener, euh, par exemple, euh, si vous avez une structure béton euh, posée au fond sur un fond sableux, bah, vous allez amener un substrat dur et donc vous aurez une nouvelle faune qui va pouvoir venir s'installer. Et de là, va se développer une population qui pourra alimenter après d'autres sites. Donc la modélisation, par exemple, peut aider à ça. Donc, par exemple, ici, vous avez un schéma qui représenterait euh, la, la dispersion euh, d'une espèce, euh, euh, la dispersion naturelle. Et puis, bah, vous imaginez qu'ici, vous lui donnez des, des nouveaux substrats sous forme d'éoliennes, par exemple. Et bah, vous allez avoir des larves qui vont aller coloniser ces éoliennes. Et puis de là, bah, des nouvelles larves qui seront produites à des générations ultérieures et qui pourront aller en coloniser d'autres, et ainsi de suite. Et vous voyez que ça pourrait augmenter l'aire de distribution d'une espèce qui, au départ, ne pouvait pas dépasser ce point-là. Alors, c'est très schématique, mais les outils d'étude de, de la dispersion pourraient permettre de prédire un petit peu ça. Alors après, ils vont plus loin, ils vont même expliquer que les bateaux qui vont faire de l'entretien comme les bateaux transportent des choses sur leur coque, eh bien, évidemment, ils pourraient aussi participer à cette dispersion, des choses que l'on n'a pas de manière naturelle. Vous savez aussi qu'actuellement, on essaie de mettre en place des, des zones de protection pour, pour préserver la biodiversité et préserver non seulement la biodiversité, mais aussi les mécanismes qui permettent de, de, le maintien de cette biodiversité. Donc, en milieu marin c'est sous la forme d'air marine protégée et maintenant on sait très bien qu'une aire marine protégée toute seule ça, ça sert pas à grand chose c'est toujours mieux que rien mais maintenant tout est vraiment réfléchi pour créer des réseaux en fait des réseaux d'air marine protégées qui sont connectés entre eux. donc la connectivité ou la, la, la dispersion c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on va mettre en place des projets d'air marine protégées ça va permettre d'aider à, à décider des tailles de, de, des aires marines protégées. Par exemple, si vous avez beaucoup d'auto-recrutement ou pas beaucoup d'autorecrutement, comme, comme quand on a parlé de ça pour la, pour la coquille Saint-Jacques. Et puis pour déterminer aussi l'espacement. Il faut que l'espacement des aires marines puisse euh, permettre la, la, la connexion. Alors évidemment, quand on, quand on dit ça, on n'a rien dit, puisqu'en fait, on, avec tout ce que je vous ai raconté avant, on voit bien que c'est quelque chose de très complexe. Parce que si on veut protéger la biodiversité, ça veut dire plein d'espèces différentes qui ont des durées de vie l'inverse différentes, des comportements différents, etc. etc. Donc il n'y a pas une connectivité unique. Mais voilà, on va essayer, peut-être pour des espèces patrimoniales parce qu'on veut les maintenir, ou des espèces commerciales, etc. On va tenir compte de, de, de ça. Euh, ce schéma-là, ce n'est pas pour le regarder en détail, c'est juste que pour vous voyez de temps en temps, ben voilà, dans les recommandations pour faire des aires marines protégées, on, a, on peut avoir des, des outils d'aide à la décision, comme ça, sous la forme d'arbres de décision. Et ben, euh, euh, sur un arbre comme ça, qui paraît complexe, ben voilà, tout ce qui est encadré en rouge, c'est là où peut intervenir l'étude de la dispersion. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui est important. Et puis ces aires, de, ces aires marines protégées, on ne veut pas qu'elles... Euh, qu'elle soit utile pour 10 ans, on veut qu'elle soit utile pour des, pour des durées assez importantes. Donc on commence à avoir des, des, des travaux qui essaient de voir si le changement climatique va pouvoir modifier ces réseaux d'aires marines protégées, modifier en tout cas les, les niveaux de connexion qui existent entre les aires marines protégées. Donc là vous avez un exemple en Méditerranée, hein, vous avez, il y a 99 aires marines protégées en Méditerranée. Donc les auteurs de cette étude ont, ont, ont choisi une espèce cible pour mesurer euh, la dispersion. Ils ont choisi le brun, qui est une espèce euh, un peu emblématique. Hein. Ils ont modélisé son transport euh, entre les années 1970 euh, en, avec des prédictions jusqu'à 2099 en se basant sur des scénarios de changement climatique locaux. En sachant que le changement climatique, il va modifier les courants, il va modifier la durée de vie larvaire, si vous vous rappelez, la température qui va changer la durée de vie larvaire la période de reproduction. Hein, S'il fait plus chaud, euh, peut-être que l'espèce va, va se reproduire plus tôt. Donc voilà, ils ont produit ce genre de carte. Donc ici, vous avez les probabilités de connexion entre les différentes aires marines protégées, les 99 aires marines protégées de la Méditerranée. Alors, on ne voit pas forcément euh, exactement leur déduction, mais leur déduction, elles sont écrites ici. Du fait de l'augmentation de température, il va y avoir une diminution des distances de dispersion, puisque enfin, la durée de vie larvaire va diminuer. Ils observent une augmentation de la rétention. Donc ça, c'est directement lié. Hein, si, si les larves vont moins loin, ben elles vont être retenues plus près, de, plus près de chaque aire marine. Mais globalement, le réseau, lui, il va être maintenu puisqu'on a même une augmentation de la connexion globale de 5%. Et ça, ils il considèrent que c'est lié au réchauffement qui va favoriser la, la reproduction du mérou dans les zones où avant, il se reproduisait peut-être moins longtemps. Donc voilà le genre d'études de, de, qui peut être faite et qui qui utilisent la, la dispersion. On va aller vers les coraux maintenant, un peu plus exotiques, comme ça on finira sur des, des touches exotiques, euh, avec euh, la prise en compte de, de la dispersion euh, pour des approches de biologie de la conservation, notamment au niveau des coraux de la grande barrière de corail. Donc là c'est juste pour vous mentionner qu'il y a des études qui ont montré que euh, les récifs de coraux profonds, donc, qui représentent à peu près 3% de la, de, de la surface de la grande barrière de corail, eh bien, ils pourraient être des, des supports à, euh, à la récupération de, de, de coraux moins profonds qui auraient été endommagés euh, par le réchauffement climatique, par exemple. Et donc, voilà, vous avez des liens ici entre les, courants, les coraux profonds et les, les coraux moins profonds grâce à des courants froids, comme ça. Donc là encore, des gens qui ont utilisé les outils de la dispersion pour montrer, pour montrer que potentiellement, on avait cette, cette euh, solution de, de maintenir des coraux. Alors Après, ça peut aller plus loin, hein, c'est-à-dire implanter euh, des, des coraux qu'on cultiverait euh, dans des zones particulières où on sait qu'il y aurait du transport de larves à partir de ces coraux pour aller vers des récifs menacés. Donc là encore, on a des choses, des choses similaires qui prennent en compte la, la dispersion. Puis on va rester pour terminer sur euh, les, les récifs coralliens, mais où on va s'intéresser maintenant à, à la prolifération d'une espèce. Alors la prolifération, hein, ce n'est pas forcément la prolifération d'espèces exotiques. Ça peut être la prolifération d'espèces natives. Hein. Donc ici, on va s'intéresser à la prolifération d'une étoile de mer qui est un prédateur euh, vorace des, euh, des coraux, donc euh, qui pose des gros problèmes dans les récifs coralliens. Et cette espèce-là, elle, elle fait des, des proliférations, c'est comme des blooms, si vous avez déjà entendu parler de blooms de, de c'est, on a, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose comme ça. D'un coup comme ça, elle va, elle va se mettre à proliférer. C'est d'abord localisé sur certains récifs, et puis ça peut se développer par, par contagion, alors contagion entre guillemets, mais voilà, on, a, on appelle ça par contagion, et notamment par la dispersion des larves. Alors donc ce que les auteurs ont fait, ben voilà, ils ont modélisé la dispersion sur sur les récifs de, de, de la Grande Barrière. Et puis, ils ont identifié les sites qui seraient les plus propices à la prolifération, de manière à pouvoir cibler, après éventuellement, des actions. Dire, bah, tiens, ce site-là, attention, il va jouer un grand rôle. C'est celui-là qu'on doit surveiller. Et si on doit faire de l'éradication, c'est là qu'il faut qu'on aille. Donc, ils ont ici représenté bah, les 10 des récifs qui reçoivent le plus de larves, Donc, qui, pourraient être, euh, qui pourraient être alimentés en larves issues de zones de prolifération. Ici, ils ont les 10% qui émettent le plus de larves. Donc, si vous avez une prolifération dans un site rouge, bah, potentiellement, ils vont émettre beaucoup de larves ailleurs. Et puis, bah, ici, c'est euh, l'ensemble des deux. C'est ceux qui, sont, hein, qui font à la fois partie des 10% qui reçoivent le plus et des 10% qui émettent le plus. Donc, c'est ceux par, par qui euh, les, les plus gros flux de larves vont pouvoir passer. Et donc, bah, voilà, c'est ce genre de récif qui va être qui va être marqué d'un point rouge pour dire c'est peut-être là qu'il faut qu'on établisse de la surveillance puisque si jamais une prolifération a lieu ici, elle est susceptible de se déplacer ailleurs. Voilà donc euh, j'espère euh, vous avoir montré un petit peu des choses variées sur, sur euh, la dispersion, que vous en aurez appris un petit peu, que vous serez convaincu que c'est pas juste pour, pour comprendre comment ça marche, mais ça peut être aussi euh, utile dans, dans des politiques de gestion. Et puis euh, voilà, si vous avez envie de, de petits compléments euh, il y a un, un livre qui a été publié en 2013 dans lequel il y a un petit chapitre qui, qui parle de ça. Et puis, une petite vidéo sur YouTube qui a été faite par des collègues de, de l'Université de Montpellier et qui résume à peu près en quatre minutes tout ce que je viens de vous dire pendant cette pendant heures et sans doute plus, et je, je m'en excuse si j'ai si été trop long. Et donc, je vous remercie de votre attention. Et je, si vous avez des questions, je, je suis à votre disposition. Merci.